Bonjour, aujourd'hui, on va faire l'étude de la deuxième partie de l'anatomie de l'œil. On a vu la dernière fois que le, le globe oculaire peut être assimilé à un ballon et qu'il peut être divisé euh, de plusieurs façons, soit en un contenant et un contenu. Et dans ce cas, euh, le contenant, ce sera le, la coque corneosclérale et la, euh, la partie tout antérieure, c'est la cornée qui est transparente. Et le, et le reste, ce sera la sclère qui est opaque. Et, euh, le contenu, c'est euh, toutes les structures situées à l'intérieur de l'œil. Une autre façon qui est plus, intér euh, plus intéressante et plus médicale, plus scientifique, c'est de euh, diviser le globe oculaire en un segment antérieur et le segment postérieur. Et l'organe euh, décisif, ce sera le cristallin. Et toutes les structures situées en avant du cristallin, y compris le cristallin, formeront le, le, le segment antérieur. Automatiquement, toutes les structures postérieures vont définir ou vont former le segment postérieur. Alors, c'est quoi ce cristallin Le cristallin, c'est une lentille qui est biconvexe, transparente et qui est suspendue dans un plan qui est frontal présente à décrire deux faces antérieures et postérieures et qui vont être réunies au niveau de l'équateur. Elle est entourée d'une capsule, une capsule qui est très importante parce qu'elle est très étanche. On va voir l'intérêt de cette capsule dans notre vie quotidienne médicale. Elle est reliée au courcilière par ce qu'on appelle la zone d'usine. On a vu que... le, le le cristallin, c'est une lentille qui est biconvexe, qui est suspendue. Puisqu'elle est suspendue, elle, va être, elle doit être attachée. Donc, les attaches, ce qu'on appelle la zone nulle du Alors, pourquoi la capsule, est très importante? Parce que sur le plan embryologique, le cristallin et le reste de l'œil, euh, ils n'ont pas le même euh, origine embryologique. Donc, si vous voulez, le contenu de cristallin, euh, elle est identifié comme un corps étranger à l'intérieur de l'œil. Donc, sur le plan immunologique, euh, ils ne sont pas compatibles pour euh, ne pas avoir un, un conflit immunologique à l'intérieur de l'œil. Euh, cette séparation se fait grâce à la capsule qui va protéger le contenu du cristallin contre une réaction immunologique de la personne lui-même. Donc, une chose très très importante, c'est que le cristallin n'est ni vascularisé, ni énervé. Donc, voilà la capsule tout ce qui est noir foncé, qui est très étanche. Donc vraiment, il protège le contenu du cristallin contre la réaction immunitaire de la personne lui-même. Donc au fil de la croissance, depuis la vie fœtale, embryonnaire, à l'âge adulte, donc, le cristallin euh, va subir euh, une séquence de, de, de croissance. Donc, au début, on a différents noyau, un noyau qui est embryonnaire, puis un noyau qui est fœtal et par la suite, on a un, un noyau qui est adulte. Donc, euh, le cristallin, c'est un organe qui est vivant et qui grandit avec notre croissance. Donc, le diamètre frontal de, du cristallin est de 9 à 10 mm, le diamètre antéro-postérieur est de 6 mm, lors de l'accommodation, les rayons de courbure vont subir des modifications. L'antérieur va passer de 10 à 6 mm et le postérieur de 6 à 5,5 mm. Et le, la puissance dioptrique du cristallin lors du repos, ça veut dire que le patient n'est pas en état d'accommodation, elle est de 21 dioptries. Je vous rappelle la puissance dioptrique de, de la cornée, elle est de 42. Et la zonule d'usine ou euh, le ligament qui va permettre la suspension du cristallin, c'est l'ensemble de fibres radiaires de forme triangulaire à sommet externe qui naît au niveau du corps ciliaire et qui s'insère au niveau de la face antérieure et postérieure et l'équateur du cristallin. C'est les fibres suspenseurs du cristallin et qui sont euh, placées entre l'humeur aqueuse, euh, aqueuse et le vitré alors, toute rupture ou cassure au niveau de la zone de zine va entraîner un déplacement. Alors, je vous rappelle que le cristallin, elle est suspendu dans un plan qui est frontal. Alors, c'est un schéma ou une coupe qui va montrer cet enchevêtrement de ces fibres onulaires qui vont permettre l'emplacement correct du cristallin dans un plan qui est frontal. Quels sont les rapports de ce cristal Donc, en avant, c'est l'iris, c'est la pupille et l'humeur aqueuse. Chambre, terre, chambre postérieure, alors l'humeur aqueuse, c'est un liquide qui innoble, qui va permettre la, la nutrition, les échanges avec tous les organes de, du segment antérieur. Vous imaginez que la cornée, les cristallins, ils ne sont pas vascularisés. Ils vont se nourrir à partir de l'humeur aqueuse. Alors, le postérieur, c'est direct avec le vitré et ceci grâce à la hyalouïde antérieure. Alors, l'équateur, c'est bien sûr, évidemment, c'est la nulle de Zin. Alors, c'est quoi cette humeur aqueuse Alors, c'est un liquide qui est transparent, transparent aux deux roches, vraiment, vraiment transparent, et qui est produite par les processiliaires. On a, on a vu euh, lors du cours de l'anatomie du corps ciliaire, et qui passe au niveau du chambre postérieure, à travers euh, la pupille et va rejoindre euh, la chambre euh, antérieure et qui va être éliminé au niveau de l'angle hérédo euh, corné. Alors ici c'est un schéma. Donc les processiliaires avec les euh, les points en rouge c'est le système les, les, les processiliaires avec le, le petit artériole. Donc euh, naissance ou euh, sécrétion de l'humeur et qui va être Formé ou sécréter au niveau de la chambre postérieure, c'est ce petit espace ici. Donc, à, travers, à partir de cet espace, il va gagner la chambre antérieure à travers la pupille. Donc, il va remplir et la chambre postérieure et la chambre antérieure. Et. Par la suite, elle va être éliminée au niveau de l'angle euh, eridocornea. Donc l'hémorakeuse, il naît à partir de la circulation générale. Il va participer aux échanges métaboliques de toutes les structures euh, du segment antérieur, On a des, il y a des organes qui ne sont même pas vascularisés et même les organes qui sont euh, vascularisés comme l'iris les, les il va subir des échanges métaboliques avec toutes les structures du segment antérieur il va finir par être éliminé et regagner la circulation euh, générale donc quel est le rôle de cette agus Donc, les échanges métaboliques, donc euh, apporter la nutrition aux organes mais aussi éliminer les déchets aussi, c'est un, un liquide qui va définir le tonus oculaire. Alors, la coroïde, c'est une membrane, c'est une éponge nourricière de l'œil. C'est la partie postérieure de l'UV et qui tapisse les deux tiers postérieurs de la sclère, qui, qui va être recouverte par la rétine. Et à son niveau, il va, cir va circuler les artères ciliaires postérieures longues et courtes et les nerfs ciliaires. Alors, euh, le corps le, le cor vitré, le corps vitré, c'est une masse qui est gélatineuse et qui va remplir les 90 du volume de l'œil. Donc, si on veut assimiler le corps vitré, c'est quoi C'est euh, l'équivalent du blanc euh, du blanc d'œuf. C'est un tissu qui est conjonctif, euh, qui est épais et qui va être entouré d'une membrane ou une pseudomembrane, qui est une condens condensation de, de ce gel qu'on appelle la, la hyaloïde, donc l'antérieure la, qui est en rapport euh, intime avec le cristallin, on a déjà vu, va être appelée la membrane hyaloïde antérieure, et la postérieure en rapport avec la rétine, on va l'appeler la membrane hyaloïde postérieure. Alors vous imaginez la, le, le volume de ce corps vitré, donc ici le rapport intime avec le cristallin et le reste, avec la rétine et donc ce gel qui va remplir la cavité postérieure et en périphérie on va, on va assister à une condensation de cette masse gélatineuse qui va former une sorte de membrane. et on arrive à l'anatomie de, de la rétine la rétine qui est un tissu qui est très important fondamental et pourquoi c'est important Parce qu'on a l'impression de voir avec les yeux mais réellement on voit avec le cerveau et la rétine va jouer un rôle très important, c'est la capture d'image. Et cette pellicule qui va nous permettre de, de capturer cette image et de la transférer euh, vers le cerveau, euh, c'est la rétine qui fait ce rôle de capture et un début de transport de cette image. C'est quoi la rétine C'est un tissu qui est neurosensoriel. Neurosensoriel, il transforme les rayons lumineux en un signal qui est nerveux. Donc toutes les images, toutes les informations visuelles que nous recevons vont rentrer à l'intérieur de l'œil sous forme d'un rayon lumineux, sous forme de lumière, et la rétine va capturer, va re recevoir, réceptionner cette lumière et va la transformer en un signal qui est électrique, nerveux. Donc c'est un tissu qui est neurosensoriel alors euh, elle s'étend depuis la papille. la papille, c'est la tête du nerf optique jusqu'à serrata, et c'est la périphérie de la rétine elle peut être divisée en plusieurs parties, la rétine centrale avec sa macula, la, fovea, la foveola et une rétine qui est périphérique, on va voir les détails euh, une information très importante c'est que euh, on a deux types de cellules photoréceptrices on a vu que la rétine, il va réceptionner euh, le signal qui est lumineux. Donc on aura automatiquement besoin de cellules photoréceptrices, qui vont réceptionner euh, le signal qui est photonique, donc la réception du signal photonique. Donc deux types de, de cellules. On a les cônes, qui sont très peu nombreuses, au chiffre de 5 à 7 millions, et qui sont concentrées au niveau de la rétine centrale, au niveau de la macula. Euh, ce sont des cellules qui sont très, très importantes et qui sont responsables de la vision qui est diurne. Diurne, ça veut dire la vision qui est journalière pendant le jour et qui vont nous permettre euh, une vision d'excellence euh, parfaite, donc une parfaite distinction de couleurs, par exemple, entre un rouge et un rouge un petit peu plus foncé ou un petit peu plus clair, donc une, une distinction... De, de, couleurs, euh, de couleurs qui, sont, euh, qui se rapprochent. Euh, vision de contraste, euh, tous, tous les détails, toutes les nuances. Donc vraiment une vision qui est d'excellence. Alors les cônes sont au niveau de la, euh, la rétine qui est centrale, on ne les trouve pas au niveau de la rétine qui est périphérique. Et c'est la vision qui est nocturne et c'est la vision qui est d'excellence. Donc, automatiquement, ils ont besoin, besoin d'une grande quantité de lumière, puisque je dis que c'est une vision qui est journalière. Alors, deuxième type de cellules photoréceptrices, c'est les bâtonnets. Elles sont un grand nombre de, de, de bâtonnets, aux alentours de 130 millions. Ils existent au niveau de la périphérie rétinienne et, et sont responsables de la vision nocturne ils n'ont pas besoin de grande quantité de, de lumière, alors si vous voulez voir, euh, vous imaginez comment on voit avec les bâtonnets c'est quelqu'un par exemple il, euh, il dort ou il, euh, il est dans une chambre qui est sombre, il n'y a pas de lumière et il voit quelqu'un passer il peut vous dire que j'ai vu quelqu'un passer mais il ne peut pas vous dire est-ce qu'il a euh, une veste qui est bleue ou un, un bleu qui est un petit peu plus foncé donc ce n'est pas une vision qui est Très, euh, très excellente. Il peut vous dire, la est-ce qu'il est grand, il est petit, mais pas vraiment euh, une vision d'excellente. Donc, euh, il ne demande pas une grande quantité de lumière, c'est une vision qui est nocturne. Et il siège au niveau de la périphérie rétienne. Alors, sur une couche, une coupe histologique de la rétine, vous imaginez qu'on a dix couches cellulaires donc je ne vous demande pas de retenir les différentes couches mais euh, euh, j'expose je, je, ce schéma juste pour vous dire qu'à l'heure actuelle on n'arrive pas à voir une euh, greffe de rétine vu la complexité de ce pellicule euh, naturel on a la couche de l'épithélium pigmentaire la couche des cellules photoréceptrices une membrane limitante externe une couche nucléaire externe, plexiforme externe une nucléaire interne et avec une plexiforme interne, puis la couche des cellules ganglionnaires. Alors, quand je vous dis couche des cellules ganglionnaires, déjà le système nerveux commence avec une limitante interne. La rétine, c'est un organe qui est, ou c'est un tissu qui est richement vascularisé et va même subir ou recevoir une double vascularisation. Une première vascularisation au dépend du système rétinien pour les couches internes, c'est l'artère et la veine centrale de la rétine. Et un deuxième système vasculaire au dépend de la coroïde, c'est ce qu'on appelle la coriocapillaire. alors Pour ce qui est du système vasculaire rétinien, donc au niveau de la papille, on va assister à la naissance de l'artère centrale de la rétine qui va subir une première division en une branche supérieure et inférieure. Cette euh, branche, euh, par exemple, supérieure va subir une euh, division en une artère temporale et nasale, identique pour euh, les branches inférieures. Et chaque branche va subir une euh, division en deux branches. C'est ce qu'on appelle une euh, division dichotomique, dichotomique avec un CH. Donc toutes les artères et les veines rétiniennes vont subir cette division qui est dichotomique. Donc une artère centrale de la rétine avec une branche supérieure et inférieure et euh, par la suite une branche sub, euh, temporale et nasale et ainsi de suite jusqu'à la périphérie rétinienne donc artères, les branches artérielles, les, les artérioles, les capillaires et un trajet inverse pour, les, pour les, la, le système veineux les capillaires, les vénules, euh, la veine temporale supérieure par exemple la, brine, la branche supérieure et la naissance de euh, la veine euh, centrale de la rétine tout ça ce qu'on appelle le système vasculaire rétinien il va assurer la vascularisation de toutes les couches internes de la rétine donc l'artère centrale de la rétine qui va euh, donner les, les, les artères pour les arcades temporales et nasales, les artérioles et les capillaires et le trajet inverse, inverse pour les veines alors, euh, ici, pour les, la corio-capillaire. la corio-capillaire, c'est au euh, dépend du système coruide. Donc, ici, on a une coupe, euh, un schéma qui va euh, schématiser les différentes couches de la rétine. Vous imaginez ici la rétine, euh, la coruide et la sclère. On a le système rétinien, c'est vraiment pour les couches internes de la rétine. L'éponge vasculaire, qui est la coruide, avec la coroïde capillaire, et la coroïde capillaire va vasculariser, vasculariser les couches externes euh, de la rétine. Alors la coroïde, on a l'épithélium euh, pigmentaire rétinien et les, euh, la couche des cellules photoréceptrices. Alors ici, je vous expose le schéma avec les différentes couches de, de la rétine, avec les différentes cellularités de la rétine. Et je vous ai déjà dit qu'il y a dix couches au niveau de la rétine. Alors c'est très important, sauf qu'il y a une exception. Au niveau du centre de, de la maculaire, au niveau de la foveola, il y a une disparition des différentes couches internes. Alors quand je vous dis qu'il y a disparition des différentes couches internes, automatiquement il y a un émincissement qui est central, qui est physiologique, euh, puisqu'il n'y a plus de couches internes. Il n'y aura que des couches qui sont externes. Donc, une première conséquence est l'émincissement central et une deuxième conséquence c'est qu'il y aura une disparition de la vascularisation rétinienne, rétinienne. du moment que l'artère centrale de la rétine et ses branches capillaires ils sont dédiés à la vascularisation des couches rétiniennes ici il n'y a pas de, de couches rétiniennes automatiquement il n'y a pas de, de capillaires de rétiniennes et la vascularisation de ce centre de la macula elle est uniquement grâce à la corio-capillaire, donc les capillaires qui naissent au niveau de la coroïde. Alors ici, je vous, de, je vous dis qu'on qu arrive à la fin de l'anatomie de l'œil, au globe oculaire proprement dit. Et la prochaine, le prochain cours, ça sera la neuro-ophtalmologie. Je vous remercie.